Le calendrier de l'Avent 2016 de Toddy Pies. Jour 18 Un soir d'hiver, dans un poulailler, une poule dit à son compagnon, « il fait un froid de canard !»« M'en parle pas !» lui répond le canard. « J'en ai la chair de poule !»